Sachant qu'on joue doit être quasi hein. Je pense qu'il est en train de poursuivre ici à la chaque quelqu'un. C'est ça. Ok. NON Toujours pas de moteur. Si j'en ai... Je suis en train d'en réparer 4 moi. Tu t'ai sauvé la vie. H. Ah, je t'ai sauvé la vie. Je t'ai sauvé la vie Héroïne, on dirait. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Vraiment, faut que j'arrête. faut que j'arrête de... Je suis Dwight. Je suis Dwight Casier. Je suis Dwight Casier. Je suis Dwight Casier. Un, deux... Finissez un moteur. Je suis Dwight Casier. Concentre-toi, Maya. Tu es... Dwight Casier. tu es tu, tu es rien d'autre que Dwight quasi. c'était le gentil H bien sûr je ne sauve que le gentil H que le gentil H Personne d'autre. tu vois il va me sauver en plus merci quand même c'est très aimable mais euh, écoute je... je peux pas que te sauver la vie et me sauver la vie je peux faire ça tout le temps tu sais quoi je veux bien que tu me sauves de rien du tout parce que je n'ai ai pas besoin allez pour moi C'est incroyable ça, mais lâche-moi les... Mais c'est fou ça. Ok. Allez. Non, non, non, non, non, non. Oh, mais c'est... Mais ce virage Ce virage, très bien. Ce virage. Exceptionnel. De Finissez des moteurs, c'est pas possible. Mais... Ils ont... Ils ont quoi Ils ont fait un, un DLC SNK avec des... Des skins SNK ils ont fait quoi d'autre Est-ce qu'ils auraient pas fait par exemple euh, je sais pas une, une OP genre DBD X euh, Michelin pour les virages tu vois Je ne vois que ça comme solution. Oh non non non non non Non Yes Ah c'est quand même vachement mieux T'aurais pas envie plutôt de t'acharner sur. C'est. Quoi Quelqu'un qui fait un moteur, par exemple Merci Man Paper, merci pour les 6 mois. Merci infiniment. Merci, c'est adorable. Ouf Ouais, quand même Doit être placard qui sauve la vie euh, des gens, euh, quand même hein. Allez. Bon. Moi, je répare des moteurs. Ah, mais quand même! Ah, j'ai cru qu'il allait venir là quand même, malgré tout. Ah, on sort du tunnel! Mais c'est pas désagréable. Bon, il s'attaque à Claudette. Moi, je ne me montre plus. Déjà de base, j'avais prévu avec ces lunettes, ce short, ce t-shirt, de rester dans un placard. Je ne veux plus apparaître dans la game. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. Allez, hop là. Accroche-le. Pas de... pas de chili barbecue. Là. Voilà. C'est la ouais, Il est une base extrêmement discrète, mais totalement, totalement discrète. Ok. Oh, attends. Oh, mais. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est Il y a un couteau qui est apparu à gauche. C'est quoi ce picton Ouais, non, mais je voulais pas casser le. C'est quoi ce picto à gauche C'est que le tueur lag, c'est ça C'est la première fois que je le vois. C'est qu'il a un mauvais ping. En plus du skill, tu veux dire Bon, je peux me soigner maintenant dans un placard grâce à la. C'est nouveau, ouais. Moi, je l'ai jamais vu. Greg. Que... Donc, je peux me soigner maintenant grâce au totem euh, de soins de la Nancy se passer auquel Incroyable. Grâce à ma mère. Kevin. Donc euh, voilà. Ça vous savez. Et si cette vidéo apparaît en VED, sachez que ma mère est arrivée, que je la vois pour la deuxième fois en trois ans à cause euh, du confinement et que je suis juste comme un dingue. Elle voilà. est arrivé ces, ces derniers jours et qu'il reste quelques jours. Descendu d'Angleterre. Volping du tueur des survivants depuis la sortie de Whisker. Eh ben, moi, je le connaissais pas. Ah, le petit tunnel qui recommence. Ça fait plaisir. Ça a fait grave plaisir. Ça a fait grave plaisir. Ouais, j'essaie d'en profiter, c'est juste incroyable. Et on a prévu de faire une partie de drôle ensemble. On va faire ça. Hein. Ah, le petit tunnel de la Claudette. En face. Regardez, regardez. Il tombe ici. Et moi je peux pas aller bodyblock, je peux aller bodyblock pour la simple raison que. <rire> non Voilà Ouais. Mais il est obligé là. Enfin une partie de slashers ensemble. Il n'y a plus qu'un moteur à faire il est. il a de quoi être inquiet. Parce que ce moteur, s'il est fait, c'est du foutu pour lui. Ouais, je m'en hâle. Il m'a vu, il m'a vu, je vais mourir de décès. Elle arrive Si la clôture elle passe devant moi Non, non, non, non, non. Elle est à l'intérieur, elle est à l'intérieur. Ouh, joli ça. Si tu fais le tour, je te. Non, je vais pas pouvoir t'aider. T'es arrivé. Le travail reprend sa force. Et si on laisse le champignon aussi. La fatigue est présente, certes, mais le bonheur, la joie, je suis totalement. bien rentré. Et eh ben, ça fait plaisir. Ça fait giga plaisir. Merci ma grecque. Merci infiniment. 63 mois. C'est énorme ici. C'est énorme ici. Merci pour le soutien tous ces longs mois qui font extrêmement plaisir et qui j'espère nous porteront tout aussi loin. Ok. Je m'en alle, je m'en alle, je m'en alle, je m'en alle. Ok il est là. Oh non! Ce matin il est bloqué. Allez, toi? Toi va l'aider. Ok. Il m'a vu. on est, Il m'a vu. faut, faut qu'il y ait... Attends, il y a un moteur éloigné là-bas. Hein? Un, deux, il y a deux moteurs proches. Deux moteurs proches. Je soigne H. Ah, là, faut être totalement stratégique. On a un, deux, ok. Il n'y aurait pas un moteur éloigné, genre ici, non peut-être le faire à deux. S'il s'attaque à Claudette, c'est quoi Y a moyen, parce qu'il va revenir là. Bah ouais. Il a raison, il a raison. Hein. Tu m'as pas vu, hein. Impossible. Non, il m'a vu! C'est pas possible ça! Ok. Pff. Très bien ça. Oh, un totem en face. Un totem en face. Ok. J'espère qu'ils font les... les moteurs là. Pour le coup, lui, il va tomber. Il y qui s'est soigné, très bien. J'essaie de récupérer le hit. Il y a quelque chose à faire. Là, on n'est pas mauvais. Hein. Non, faut faire le moteur, là. faut faire le moteur il faut pas le lâcher. Je pense que ça va être trop court. Ça va être carrément trop court. oh, oh. oh. y a moyen. Ça peut-être inverser la game. Non, pas comme ça. Non. Ok. Ah, il va vouloir protéger totalement le moteur. Ils se rejettent. Il protège le moteur et il me poursuit pas parce qu'il sait que le moteur est quasiment terminé. Allez go. J'ai mon t-shirt qui est la couleur d'une voiture euh, cassée. Ok, moyen. Ok, ok, ok. Faut faire le troisième moteur. Faut arrêter d'être là. Oh là, quoi quoique. Quoique, quoique, non. Non. On aurait pu le finir s'il y avait quelqu'un. À moins qu'ils le prennent en chasse. À moins qu'il le prenne en chasse. S'il vient pas là. Il faudrait qu'il prenne en chasse le... Le H. Faut pas que je l'a... Oh Oh Oh Incroyable Incroyable Le body block Qui l'empêche de... De finir ses game. Incroyable. Incroyable. Non, non, non, non. Wow, wow, wow, wow. Ok. Où est la deuxième porte Ok. Je me montre plus, là. Ok, besoin de soi. De rien. Ça me fait plaisir. C'est mon travail. L'amitié. Pour l'âme des cartes. Allez. Ok, ok. On est trois. Une porte là. Et, et dire qu'il te laisse moyen. Ouais, c'est classique, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Ok, ouverture de porte. Là, ici. Il y a moyen, on est quatre ici. à dire oh. <rire> j'étais à deux doigts de lui faire un hit <musique>